Salut gang, ça va? C'est Weedman. On va regarder la grow. On a tourné euh, la lumière en 12 heures allumées, 12 heures fermées. Il y a 6 jours. Et voici la grow en floraison sous les deux lumières de Vipar Spectra. Deux modèles différents. La plus récente ici, la XS. 2000, et eh oui, XS2000, présentement euh, plusieurs personnes me parlent d'intensité 25%, 50%, 75% ainsi de suite, mais la façon dont je calcule la lumière, c'est vraiment avec une application sur mon cellulaire qui calcule le PPFD, donc euh, je mets mon cellulaire au-dessus de la plante, et on me dit le PPFD, donc... Euh, je veux un PPFD entre 800 et 1000 en floraison, donc présentement j'ai mis mon PPFD à 800-850. P2000, P2000 modèle un peu plus euh, ancien, euh, tout aussi performant que la XS2000, euh, avec des composantes qu'on connaît moins. Euh, les lumières LED ne sont pas des lumières Samsung. Le driver qu'on appelle ici, le petit driver ici, ce n'est pas un driver de marque Minwell. Minwell, c'est une compagnie réputée, les lumières Samsung aussi. Mais comme je vous ai dit, les composants moins connus, tout aussi performantes. Euh, J'aime bien la XS2000 pour son esthétique. Pratiquement pareil. Euh, la P2000, peinture en noir ici, en vert ici. Euh, XS2000, tout en chrome. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est fait pour des tentes 2 pieds par 4 pieds en floraison. et Je suis présentement dans une 4 par 4. Donc c'est excellent ces deux lumières-là. Font exactement ce qu'il faut. Euh, J'ai atteint là, le 850 ppfd facilement et je vais être capable d'atteindre le 1000 ppfd euh, pff, en deuxième ou quatrième semaine qu'il faut mettre ça à son maximum. Et je vais faire une expérience dans cette grow. Les trois dernières semaines, on va réduire de 1000 à 800 ppfd. Euh, J'ai toujours laissé ça dans le tapis jusqu'à la fin. Mais là, je vais lui donner un petit repos à 800, 850. On va descendre ça de 1000 à 850. Je vais mettre ça à 1000 là, de la deuxième à la septième semaine. Ouais, ouais, ouais. Je vais essayer ça de 2 à 7. Dans le fond, 1000, 1000 ppm. PPFD, PPFD, PPFD. Mais il faut pas mettre ça à 100%. Là, hein? Si je mets les deux à 100%, là ça va être beaucoup plus fort que 1000. Et puis euh, ça coûte trop cher d'électricité pour absolument rien et puis même que certaines plantes ne vont pas aimer ça. La GROW va très bien. Euh, toutes les plantes ont de très très très très belles couleurs quelques feuilles dans les deux couches couches, mais on part de loin, on part de loin. Les deux couches de couches, ça fait un an que je fume ça de DNA génétique. C'est un de mes amis qui m'a donné un clone. J'avais fumé un joint et je l'avais bien aimé, il m'a donné un clone en cadeau. Donc, couche couche de DNA génétique, un genre de diesel bas de gamme, diesel genre good supply, mais c'est mieux que rien. Donc, c'est mon meilleur cannabis que je suis capable de faire pousser présentement. Euh, donc, vous vous, vous croyez. Vous voyez bien que je, je veux quelque chose de mieux. J'aimerais ça trouver un gélatomine de Tribal, un pink couche de Saint-Raphaël, quelque chose d'extraordinaire. Mais là, j'ai l'équivalent de d'un genre de... comment je peux dire ça? Euh, un driftwood diesel, mais pas de Saint-Raphaël. Un genre de driftwood diesel de Good Supply. On se comprend? On se comprend. Euh, ici, dans le fond, on s'en crisse. C'est un glouki numéro 4, quatrième graine de cannabis euh, que j'avais fait pousser. Je sais qu'est-ce qu'il goûte, un genre de sucré cariophilène, mais ça ne te tente pas. Ça te tente pas. Moi non plus, ça ne te tente pas. Dernière fois que je vais fumer ça, même que je fumerai pas ça, je vais mettre ça dans mon hache. Euh, je vais aller voir une de mes amis à Québec euh, une fois par saison. Et puis on fait du hache, et puis je fume du hache. Des petits serpents. Hey, il se fume pas ça dans un banc Non, je fais des petits serpents dans mon joint. Ça ici, on veut savoir que ça va goûter. On veut savoir que ça va avoir de l'air. Euh, GMO Animal Cookie numéro 3. Euh, il se porte très très bien. Euh, je me suis pris des boutures. J'espère que les racines vont pousser. Hein? Quand les boutures commencent à avoir des racines, on appelle ça un clone. Un clone. Donc, le glookie qui fait dur, on s'en crisse. Et puis là, ici, le GMO Animal Cookie numéro 3, que je ne sais pas c'est quoi. Et puis, euh, j'ai jamais goûté à celui-là. C'est la première fois que je le fais fleurir. Ripper Seed. Ça vient de Ripper Seed. Donc, euh, bien hâte de voir ce que ça va donner. Ripper Seed, on le dit tantôt que je couche de DNA génétique. Et puis, dans le fond, le key, là de Barnes Farm. Pinkush aussi de Barnes Farm, Pinkush numéro 4, euh, fleuri léger, euh, 10-12% THC, euh, je sais pas si c'est ça qui est écrit sur euh, les enveloppes de Barnes Farm, euh, je m'en souviens plus, je pense que non, hein. je pense que le taux de THC serait supposé être plus élevé que ça, euh, J'ai pas fait de test, J'ai pas fait de test de laboratoire pour le Pinkush numéro 4, euh, mais ça fait un bon euh, 56 grammes là, que je fume, commence à avoir une petite idée, c'est quoi, là, tu sais, tu me fais-tu confiance? Bon, 12% de THC, fleuri léger, non, pas de goût de gazi, non, non, pas de goût de cariophilène, un petit goût fleuri, il y a tellement de goût de f... sorte de fleurs dans la vie, mais euh, c'est pas désagréable, mais tellement léger, là, tu sais, je te dis 12, là, puis, tu te le dis, je pense que c'est du 10% de THC. Puis les terpènes, léger, léger, léger, à peine, à peine. All right. Do-G, D-O-G, comme dog mais avec un trait d'union. do G, numéro 1, ma première graine d'académie, qui a popé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de misère avec lui au départ. Euh, C'est lui qui avait vraiment pas aimé la lumière. Et puis là, mes amis, il pousse en grand tellement qu'il pousse tellement trop haut. Euh, ça ne me tente pas de mettre un scrog, un filet là, pour cette gros là, mes plans là, sont quand même tous à la bonne hauteur. Euh, vraiment un gros stretch qu'il y a eu là, depuis 6 euh, jours. Euh, Supposé que le stretch va être encore un autre 6 jours, euh, un autre 7 une autre semaine. Euh, lui, faut il faut qu'il ralentisse. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Je ne peux plus vraiment monter les lumières. Là. Je peux quand même les monter euh, d'un beau 6 euh, pouces. 6 pouces, pas plus. Mais, euh, en tout cas, c est, c est ça, ça va être un petit peu problématique juste pour un, une tige. C'est juste un, une tige du plan, là. donc euh, ça me tente pas là, de me surélever tous les plans pour une tige. Ce qui va arriver, c'est que je vais monter la lumière un petit peu, euh, puis celle-là je vais la laisser à cette hauteur-là. Euh, Tant mieux, hein, tant mieux. Deux lumières, on va en profiter. Euh, on fait pas ces gros-là pour avoir beaucoup de cannabis. On veut pas, euh, on fait pas ces gros-là pour avoir beaucoup de grammes. On fait ça pourquoi? Pour savoir qu'est-ce qui goûte. Parce que s'il goûte pas bon, toutes les clones que j'ai coupées de lui, je n'ai coupé quatre environ, je vais les jeter aux poubelles. Ça ne me sert à rien de, de, de faire pousser quelque chose comme le Gluki numéro 4 pour absolument rien. La raison pourquoi le Gluki numéro 4 est là, parce qu'on a eu des problèmes au début avec les graines de cannabis euh, il y avait le doji et le animal cookie qui avaient poussé et puis il fallait que je rajoute des plants de la même hauteur pour pouvoir euh, faciliter là, le, le, la grow pour, pour pas qu'il y ait une trop grosse différence là. je pouvais pas remettre d'autres graines de cannabis en sol parce que là le doji et le GMO animal cookie avaient pris une trop grande avance donc le glouki numéro 4 il s'en allait quasiment aux poubelles. Il s'en allait aux poubelles. Et puis là, je, je l'ai récupéré pour le mettre dans ce gros là. Et puis les deux couches-couches aussi, là, sont peut-être pas de la même hauteur, mais ont été rajoutées à la fin. Pourquoi Ben, pour que je puisse avoir quelque chose à fumer quand même. Euh, la tente était quand même assez vide. On avait quand même quatre plans. Euh, beaucoup de difficultés au départ avec la lumière. J'avais. Je connaissais pas le PPFD. Euh, ben, je connaissais le PPFD. Je ne sais pas ce qui est arrivé. J'ai vraiment mis la lumière trop forte. Je vérifiais pas le PPFD, malgré que je le connaissais. Et puis, je peux vous dire qu'aujourd'hui, à tous les jours... Non, c'est pas vrai. Vu que le plan, là, il... quand vous l'ajustez, c'est sûr que faut que ça pousse pour qu'il y ait une différence. Mais euh, je le check beaucoup, beaucoup, le PPFD. Donc, euh, très important... Très, très important PPFD selon les lumières, euh, selon la hauteur 24 pouces, 20 pouces, 30 pouces, 18 pouces, 12 pouces. Euh, on peut pas dire 75%. On peut pas dire ça. 75%. Euh, As-tu une pas Spectra ou as un autre modèle Quel modèle de Vipar Spectra que tu as euh, 75% de quel modèle Vous comprenez Donc euh, vérifiez votre PPFD. Est-ce qu'on voit des pistilles? J'ai tourné la lumière en 12 heures allumées 12 heures fermées il y a 6 jours. Et puis, euh, là on veut trouver des pistilles parce que plusieurs personnes m'ont commencé à calculer le, nombre, le jour de, nombre de jours de floraison, jour 1, jour 2, jour 3, à partir du moment où est-ce qui tourne la lumière en 12-12? Ici, à Winman, on fait comme la moitié de la population. 50% des gens calculent le premier jour de floraison au moment du 12-12. Et la deuxième partie des gens calculent quand les pistils sortent. Donc, est-ce qu'on voit des pistils Est-ce qu'on voit des pistils Donc, ça ressemble à ça ici, mais... Je pense que c'est pas ça. Hmm. Ben je sais que c'est pas ces choses-là là. Ça ressemble à ça. Il y en a tu des pesticides? Est-ce que le pinko, je sais pas l'air en avoir? Je pense pas que j'en ai encore. À moins que ça soit ça ici là. Non, je ne veux pas vous induire en erreur, je vais vraiment attendre euh... parce que ça ressemble à ces petits pics-là, là, mais, mais ce n'est pas ça. En tout cas, je ne veux pas vous induire en erreur, on va attendre à, à, à... dans 2-3 jours. Parce que c'est euh... là, ça fait 6 jours. Donc, euh, on, est, on est à une journée près, là. On est à une journée près d'avoir les pistilles. Donc, je vais commencer à calculer, là. Première semaine de floraison jusqu'à 10 semaines. Mais euh, on va toujours garder, là, les trichomes dans les cocottes. Je vais regarder les trichomes à la septième semaine. Si c'est euh, très, très clair, très, très laiteux, on va y aller pour 10 semaines. Et si ça commence, là, euh, si j'envoie juste un d'embré, on va y aller à neuf semaines. Les deux dernières semaines, on va seulement donner de l'eau, on ne donnera pas d'engrais. On appelle ça du leaching. Certaines personnes vont flusher les deux dernières semaines. Euh, flusher, c'est donner beaucoup, beaucoup d'eau, vraiment beaucoup d'eau, pour tout enlever les nutriments qu'il y a dans la terre. Mais nous autres, on va y aller plus relax. On va juste donner de l'eau les 14 derniers jours. Et puis la terre, la, la plante va prendre ce qui reste dans la terre. Et puis, euh, c'est comme ça qu'on va finir l'agro. Donc, les pistilles, euh... c'est pas son envoi, là. Alright, gang. Je vous laisse là-dessus. C'était la première journée de floraison. À cause des pistes, on va dire qu'il y en a sur les deux lumières de Vipar Spectra, XS2000 et la P2000. À la prochaine. Ciao.